Euh, moi, Je dirais qu'une médiation qui réussit, c'est une médiation qui ne se voit pas en fait. Euh, c'est le, le fait que les gens se sentent assez à l'aise là où ils sont pour apprendre, et apprendre ensemble, et apprendre en faisant des trucs qui les fait marrer. Parce qu'en fait, euh, c'est ça qui fait que les gens mettent vraiment les mains dans le cambouis. C'est quand on arrive à trouver des petites idées qui intéressent vraiment les gens, et qui vont faire en sorte qu'ils vont essayer des choses, qu'ils vont se tromper, qu'ils vont y prendre plaisir. Euh, c'est les amener sur des choses qui n'ont pas de rapport avec le numérique. Donc, une médiation numérique qui réussit, c'est euh, une médiation dans laquelle on a réussi à mettre du numérique dans des activités qui ne sont absolument pas numériques, mais qui importent véritablement aux gens. Euh... <coughs> Ici, c'est parfait, à Medadel, parce que c'est un tiers-lieu tiers nourricier, donc qui est une thématique qui n'a rien à voir normalement avec le numérique. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à rajouter des petites graines de culture numérique dans des choses qui sont de l'ordre du maraîchage, ou qui sont de l'ordre du bien-vivre-ensemble, ou du bien-être. Et ce qui fait que les gens qui viennent pour ces thématiques-là repartent avec un petit peu de culture numérique. Et parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, c'est savoir qu'une euh, plateforme peut leur permettre quelque chose qu'ils ne savaient pas, ou alors qu'ils bah, ont eu accès euh, à, euh, à une application qu'ils vont trouver un petit peu magique. Par exemple, on a, on a, on a testé PlantNet avec des gens il n'y a pas très longtemps, qui est une petite appli qui permet de reconnaître des plantes. Donc pour eux, c'était un truc hein, au début un peu gadget, un peu magique. Sauf que quand on leur explique qu'en fait, c'est l'agrégation de toutes les observations de plein de gens dans le monde entier et qui participent à, une, à la recherche scientifique en donnant leurs données à des scientifiques du monde entier qui veulent savoir où est-ce qu'il y a des espèces, bah en fait, ils prennent conscience qu'ils sont importants aussi dans la démarche et ce qui, au début, était juste un truc un peu gadget, ben, ça leur fait dire qu'ils ont, ils ont une place importante dans le, dans le processus.